Ah. Comment ça va Ah oh oui Et comment elle manage hein Allez, un jeton. Gigatop Allez, deux jetons et tu vas vite pour une obsession. Et des jetons. Allez, trois jetons. Ça sera agréable, trois jetons. On est parti par là. On va essayer de la suivre. Hein. Au moins pour avoir notre troisième jeton. C'est quoi on a récupéré tout le swag. Et on avait vu quelqu'un par là. Par ici, dans le coin. <rire> ouais, oui, oui, oui, c'est bien ça. Il Me faut plus de swag Très bien. Là, en début de game, c'est intéressant. C'est jamais acquis, vraiment. Faut pas croire que c'est gagné, enfin, parce qu'on a du swag et trois jetons en début de game. Que c'est ok. Salut Jean-Javis. Oui <rire> comment ça va J'ai l'impression que vous êtes euh, trompé de.. Palette moi si tu peux. Oui, il fait ça. Est-ce que c'est raisonnable euh, tout ce qui se passe là entre nous Est-ce que c'est raisonnable <rire> Est-ce que c'est raisonnable Tu du swag Oui. Est-ce que c'est... Giga raisonnable. Papalam. On va tomber du ciel. On va faire notre Space Marine d'assaut. Bonjour! Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Oui, comment ça va? On va être un peu en panique. Hein. Merci beaucoup pour ce moment. On va continuer notre petit chemin sentir un peu la noisette Coucou ah oui ah c'est bien ça je pense on va passer en p3 là ici palette moi si tu peux en hiver à transposer pourquoi pas un film Charles mais le Char de tu sais c'est un truc très contextuel hein, dans le sens où c'est euh... C'est hyper fixé dans le temps. C'est-à-dire que... Ça parle à une génération, dont certaines font pas partie, et Sher de poule, c'était plus un concept de série qu'un qu un univers fixe. Et moi, c'est quelque chose... Je, je rêverais de pouvoir aller dans ce genre de délire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée, tu vois, de... De... Je dirais d'univers. Ah ça va Ouais merci beaucoup. D'univers. J'ai pas qu'on connaît, si qu'on connaît, un univers qu'on aime bien, qu'on connaît. Ça va être votre moment les gars Tu sens la palette Tu sens la palette Tu sens la palette C'est ton moment la palette. Eh, tout le monde dit au revoir Félix Au revoir Félix. Alors. On va descendre par les escaliers du garage. Je vais ici là. Au revoir Au revoir Néa Au revoir Félix Au revoir Félix Tout le monde dit au revoir Félix Et donc c'est plus des univers que j'ai... On va passer là, en, en face. <rire> Palette. Comment dire au revoir à Félix ah Oh non, mais non Mais non oh Mais non Tu as gâché Tu as gâché Comment je vais faire, moi, maintenant Aïe aïe aïe a... J'ai plus que deux jetons Oh euh... Voilà Or... fait ah. Qu'est-ce qu'elle regarde Hein Qu'est-ce qu'elle tu... Ok. Oh. Félix fait dodo. Pour toujours. Ah oh ouais, super idée. Ah, giga bonne idée. L'idée du siècle, en fait. Vraiment, hein. <rire> Vraiment l'idée. 3-2-1. Tout le monde dit au revoir à Félix <rire> <rire> Au revoir Félix En plus, il n'y a plus de palettes en hein. haut. Super idée, tu Tout le monde dit au revoir à Félix Au revoir, Félix <rire> Et c'est ainsi que le règne de Félix euh, s'achève. Ah uh -huh. oh, ok. Il est encore là, mais bien sûr qu'il est encore là. Je crois qu'il est encore là. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir. Hein. Oh le rollback. Mais, Mais c'est quoi ça ce... C'est quoi cette connexion sans déconner Prenez le temps, hein. Ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir Ah... J'y passe Ouais. Ok, ok. Non. Oh, c'est tellement délicieux là, j'ai vu. Ça va? Quelqu'un pour venir l'aider J'ai envie juste de faire ça à l'infini Tu vois pour, pour les gens qui sont là en mode oh non C'est compliqué maintenant. <rire> du coup vous voulez pas aller l'aider trouve que c'est un peu compliqué. Ok. Elle fait ça, tu vois. Ça va aller le coup, quand même. De me bait. Tout le monde dit au revoir à Félix Au revoir, Félix Tout le monde dit au revoir à Félix <rire> oh Marvelis! <Félix. rire> Je crois que le dernier survivant n'a pas totalement compris le concept. Je suis pas sûr à 200% qu'il ait euh, qu'il ait capté le, le le truc, tu vois. Pas sûr à 200%. Qu'il ait tout compris. Je, Je vous donnerais bien un petit indice, tu vois. Ah, attention, ah il est dedans. Mais dis pas que... Tout le monde dit au revoir à Félix Yes. <rire> Incroyable. Incroyable. Tout le monde dit au revoir à Félix. Allez, tout le monde dit au revoir, Félix Allez, tout le monde dit au revoir, Félix Au revoir, Félix... un peu drôle quand même